Salut à tous, alors encore aujourd'hui petite vidéo à l'extérieur pour vous parler euh, d'un défi que j'ai euh, commencé en fait depuis hier qui s'appelle bah, le défi en conscience et pendant 30 jours ce défi consistera pour moi à vivre totalement en conscience c'est à dire euh, vivre en conscience ce n'est pas pour moi vivre de manière parfaite et euh, dans une perfection totale de l'instant mais simplement, mais simplement me poser cette question. Est-ce que dire cette chose, est-ce que faire cette vidéo, est-ce que manger tel aliment, est-ce que cuisiner de telle manière, est-ce que aller dans cette direction dans ma vie est bon pour moi maintenant Est-ce que j'en ai réellement besoin c'est simplement me poser cette question. Donc là, je fais cette vidéo, en, je vais aller faire des courses là, justement, et je me suis aperçu, et ça fait un moment que, que les énergies me disent un peu d'aller de... vers cette voie-là, c'est euh... en gros que je fais beaucoup de choses de manière automatique. Notamment, euh, notamment mon rapport à la nourriture est assez problématique. Donc, euh, c'est pour ça que je fais ce défi et que je vais le mettre en vidéo. Donc, euh, une fois par semaine, je vais poster une vidéo, donc euh, une vidéo par semaine pendant un mois où je vais un peu faire mon retour d'expérience par, euh, par rapport à vivre de manière euh, consciente et notamment par rapport à la nourriture. Donc ça va, mais ça va aussi toucher tous les aspects de ma vie. Donc dans mes vidéos, je vais dire bah, quels ont été mes freins et euh, mes facilités à être totalement conscient euh, dans ma vie, dans mes actions, dans mes paroles, dans, mon, dans la nourriture. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement lundi prochain, lundi ou mardi prochain. Euh, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ce défi-là. Je vous souhaite une très bonne journée et salut.